parler d'international, parce que l'international c'est quand même un truc important dans le diplôme d'ingénieur. Donc là je suis accompagnée de Jérôme Orlaché, euh, responsable des mobilités étudiantes, et de Ever Cooper, euh, responsable de, euh, la, à la direction internationale. Bonjour. Donc euh, Ever, je vais vous laisser présenter euh, la petite présentation que vous vouliez faire sur, euh, sur cette partie euh, internationale, puis euh, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat, encore une fois on y répondra à la fin. bonjour voilà donc je vais vous parler pendant quelques instants euh, des euh, mobilités internationales et ensuite euh, euh, nous allons prendre vos questions voilà donc euh, le, le métier de l'ingénieur devient euh, très international aujourd'hui et euh, pour cette euh, pour cette euh, raison euh, euh, une bonne préparation est très importante. Euh, donc, nos étudiants vont partir partout dans le monde. Non seulement euh, est-il important d'avoir euh, des, euh, des, des bonnes connaissances scientifiques et techniques, mais aussi euh, des, euh, de, de la maîtrise de la langue et aussi de la culture. Et pour cette raison, euh, euh, nous allons... Euh, proposer à tous les, euh, tous les ingénieurs de partir euh, pendant une période courte à l'étranger. Si vous avez déjà, si vous êtes déjà parti euh, dans votre cursus antérieur, euh, à ce moment-là, on ne va pas vous obliger de repartir, bien que vous le pouvez, mais la plupart des étudiants vont choisir de partir pendant un semestre d'études ou euh, pendant un stage long. C'est aussi possible de cumuler Um, C'est aussi possible de cumuler des périodes courtes. Par exemple, si uh, vous pouvez faire un stage, uh, un stage de courte durée uh, une, univers une université d'été, um, ou um, si vous faites un job d'été, un woofing, un, un bénévolat à l'étranger, vous pouvez les cumuler dans votre cursus. Je, je vous explique le, le graphique à droite, qui est un petit peu dense, mais vous pouvez voir le, le déroulement du diplôme d'ingénieur en cinq ans. D'abord, euh, la partie à, à gauche, c'est le cycle préparatoire avec ces deux années. Et à droite, les, les trois années du cycle d'ingénieur. Donc, si on regarde la partie à gauche, euh, les, vous voyez les, les quatre semestres d'études et les pavés euh, noirs qui représentent des stages de courte durée. Donc, vous pouvez faire un stage ou les deux à l'étranger, et vous pouvez aussi faire le quatrième semestre euh, euh, à l'étranger dans une université, donc un semestre d'études euh, à l'étranger. Si on regarde le parti euh, à droite, donc le cycle d'ingénieur avec ses trois années, six semestres, le parti, euh, le parti noir, donc c'est encore une fois les deux semestres de stage, donc le semestre 7 et 10, vous pouvez partir pour un stage ou voir les deux à l'étranger, ou et vous pouvez partir pour un des, des quatre semestres d'études dans une université partenaire. Donc vous pouvez voir que dans le cursus complet, vous pouvez partir plusieurs fois euh, à l'étranger. Donc maintenant, où est-ce que vous pouvez partir Donc, euh, sur la carte, vous pouvez voir les destinations qui sont les plus euh, fréquentées par nos étudiants. Et euh, ça, c'est les chiffres pour euh, l'année passée. Donc, le, les petites barres euh, euh, de couleur représentent le nombre de, de semestres passés à l'étranger. Le bleu, c'est les semestres d'études. Euh, le violet, c'est les, euh, les stages. Et le jaune, c'est... Euh, c'est les emplois, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de nos étudiants vont avoir leur premier emploi aussi à l'étranger. Donc vous pouvez voir dans les chiffres que nous avons de la chance d'être juste à côté de la Suisse et de l'Allemagne, parce que euh, de nombreux euh, semestres de, de stages euh, sont faits dans ces deux pays. Euh, mais par contre, euh, si vous regardez le, les barres bleues, vous pouvez voir qu'il y a des semestres d'études euh, partout euh, en, en Europe, donc il y a beaucoup d'opportunités. On va passer euh, à la carte du, de, de, du monde maintenant. Si on regarde côté euh, Asie, euh, on peut voir qu'en Chine, au Taïwan, en Corée du Sud, il y a des semestres d'études et des stages, notamment euh, à Shanghai en Chine, euh, grâce à notre partenariat. Et si on regarde euh, vers l'Ouest, on peut voir également euh, Uh, beaucoup de semestres d'études en Argentine qui est une destination très appréciée par nos étudiants, peut-être pas en ce moment comme vous pouvez imaginer mais en règle générale. Dans l'Amérique du Nord uh, c'est surtout au, au Québec uh, qu'il y, um, y a beaucoup d'opportunités pour les uh, semestres d'études notamment uh, uh, um, nous avons des partenariats uh, au, um, avec uh, l'ETS de Montréal et puis euh, Chicoutimi, on, on va voir euh, tout à l'heure. On va maintenant parler des doubles diplômes parce que c'est un dispositif qui est très intéressant. Euh, c'est une organisation entre deux partenaires, deux universités, qui per, euh, permet aux étudiants d'obtenir le diplôme de deux partenaires ayant euh, euh, passé une partie de leur cursus dans un établissement et l'autre partie dans, dans l'autre établissement. Donc nous avons des dou doubles diplômes euh, euh, au Québec, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, euh, avec nos partenaires euh, à Chicoutimi et à Montréal. Il y a aussi la possibilité euh, pour les étudiants euh, donc une de nos spécialités, de, euh, de, de suivre un DESS euh, euh, à, à Montréal également. Si on part vers l'Asie, NCU euh, à Taïwan, il y a la possibilité pour les informaticiens de faire un double diplôme. En Europe, euh, deux établissements, euh, Karlsruhe euh, et puis euh, Oviedo en Espagne, euh, proposent euh, un double diplôme avec nous euh, au, niveau, euh, au niveau master. Et enfin, euh, en Suisse, avec notre euh, partenaire, euh, à la haute école Arc qui est à Neuchâtel, il y a la possibilité de faire un double diplôme au niveau euh, un cycle préparatoire. Je vais vous montrer le détail tout de suite. Voilà donc le double diplôme euh, spécial pour le cycle préparatoire qu'on appelle le tronc commun. Avec la Haute École Arc, donc euh, le, pour obtenir le bachelor de la Haute École Arc et le, le diplôme d'ingénieur de l'UTBM. Donc vous pouvez voir le déroulement. Euh, le parti bleu, c'est euh, les semestres passés à, à la Haute École Arc et le parti jaune, c'est à, à l'UTBM. Donc, euh, première année passée à l'UTBM, ensuite deux années passées en Suisse euh, pour obtenir le bachelor et puis. Euh, deux années, trois semestres d'études à l'UTBM et un stage pour obtenir le diplôme de l'UTBM. Donc ça, c'est une formule choisie par une petite dizaine d'étudiants chaque année. Voilà, donc c'est la fin de, de ma présentation. Euh, juste pour finir, euh, très important de bien se préparer une euh, préparation linguistique, mais aussi une préparation au niveau culturel euh, pour, euh, pour bien euh, entamer ce, euh, cette expérience qui est vraiment un moment clé de, du cursus. Alors, euh, pour continuer sur cette expérience, peut-être une question que nombreux euh, d'étudiants se posent, c'est est-ce qu'il existe une aide financière en fait, pour euh, les départs à l'étranger donc Que ce soit une aide euh, bah, Erasmus pour l'Europe ou peut-être pour l'international. donc Est-ce que vous pouvez nous aiguiller là-dessus oui, tout à fait. Il y a des dispositifs d'aide. Il y a des dispositifs d'aide au niveau européen avec les bourses Erasmus, Erasmus+, euh, qui vont pour, pour une période d'études de 270 à 370 euros par mois. Pour ce qui est des, des stages, de 420 à 520 euros par mois de stage. Donc, Ce sont des dispositifs qui aident et accompagnent les étudiants de manière à ce que je dirais l'expérience ne soit pas en plus un surcoût, c'est déjà un investissement personnel. Donc le fait qu'arrivent des dispositifs d'aide comme Erasmus, mais aussi comme les bourses régionales, puisqu'on est dans une des régions de France qui aide le plus les étudiants en mobilité internationale, à savoir la région Bourgogne-Franche-Comté. On a en plus des dispositifs complémentaires, avec des bourses de stage qui vont de 190 à 380 euros par mois et des bourses d'études qui vont de 115 à 230 euros par mois. Donc Ces dispositifs peuvent se cumuler entièrement ou partiellement et viennent également en complément de, des, bourses, des bourses CRUS classiques que peuvent avoir les étudiants qui sont les moins favorisés, et également de l'aide à la mobilité internationale qui peut encore venir ajouter une aide supplémentaire de 400 à, à 800 euros pour, euh, pour les étudiants qui sont dans les, les échecons les plus élevés des, des bourses. Alors maintenant, une problématique un peu plus euh, actuelle, euh, qu'est-ce qu'il en est du Brexit euh, Comment ça se passe si on veut partir euh, au Royaume-Uni Est-ce que vous avez des informations à ce sujet oui. Euh, donc, évidemment, la situation change un petit peu. Pour les, euh, pour les deux semestres à venir, le, euh, les programmes d'Erasmus qui sont déjà entamés vont, euh, vont continuer. Donc, il serait toujours possible pour les étudiants de partir en semestre d'études ou de stage euh, au Royaume-Uni dans le cadre d'Erasmus. De, Uh, suite, uh, uh, donc après uh, après uh, la fin de, de l'automne 2021, um, ce sera toujours possible pour les étudiants de faire des semestres d'études et des stages en Irlande du Nord, qui a un um, um, statut uh, un peu spécial. Um, donc, c est, c est, euh, euh, ces mobilités vont être maintenues dans le cadre d'Erasmus. Sinon, pour le reste du Royaume-Uni, euh, pour fin de semestre d'études, euh, on n'aura pas besoin, besoin d'un visa. Par contre, pour un stage, on aura besoin d'un visa pour, euh, pour y aller. D'accord. Euh, alors, une question qui peut être aussi euh, assez importante, est-ce que… Euh c'est mieux de partir en, en tronc commun ou alors en cycle ingénieur Est-ce qu'il y a une différence dans les, les propositions de départ Alors, il n'y a, a pas de règle absolue. Hein. Le, chaque étudiant bâtit son, son propre cursus. Il faut savoir qu'il est forcément plus simple pour un étudiant en tronc commun, c'est-à-dire en fin de deuxième année de, de, de, de cycle préparatoire, Donc de, de choisir des UV dans un catalogue, je dirais, plus généraliste. Mais après, il y a effectivement la possibilité pour les étudiants, durant le cycle ingénieur, d'opter pour des, des choix qui, au fur et à mesure du déroulement du cursus, devront être plus pointus et plus complexes, je dirais, pour trouver des, des équivalences entre ce qu'ils seraient réputés faire ici et ce qu'ils feront donc dans un établissement partenaire. Alors, vous nous parliez, Ever, tout à l'heure des doubles diplômes. Est-ce qu'il y a un niveau requis euh, pour, euh, pour entrer dans ces doubles diplômes, est-ce que tous les étudiants peuvent y aller Est-ce que c'est est limité Oui, les places sont toujours euh, limitées. Euh, donc, c'est différent pour, pour chaque partenaire. Euh, il, faut, euh, il y a toujours des critères de, des partenaires. Donc, il faut euh, toujours euh, euh, avoir un, un bon cursus euh, euh, déjà pour euh, postuler pour, pour ce type de dispositif. Il est important d'ailleurs de, de souligner que Là, ce n'est pas seulement l'UTBM en fait, qui, qui fixe les règles, puisque nous travaillons avec des établissements partenaires qui sont eux aussi impliqués par la délivrance du diplôme, et que forcément, ils peuvent être amenés à fixer des, des conditions d'excellence académique ou de, de niveau de langue qui peuvent également être posées, je pense tout à l'heure à Heather à parler de l'Argentine, où des universités partenaires demandent par exemple un niveau minimum en espagnol pour pouvoir suivre, je dirais, une période d'études sans, sans ajouter de complications supplémentaires, c'est-à-dire être en mesure de, de s'intégrer rapidement dans les cours. Alors, on a quelques questions également sur euh, la pandémie. Est-ce que les, mobi les mobilités euh, étudiantes sont toujours possibles à certains, à certains endroits Alors, des mobilités sont, ont, sont en cours, ont été réalisées. Il faut savoir qu'effectivement, il, il y a eu des interruptions sur les, les périodes les plus les plus critiques, hein, c'est-à-dire au moment de, de confinement qui n'ont pas été qu'en France, où là les, les étudiants ont pu être amenés à télétravailler ou sur certaines destinations hors d'Europe, carrément à rentrer, à rentrer en France en fonction donc des, des considérations euh, du, du gouvernement français qui, qui indiquaient donc quelles, quelles étaient les décisions à prendre pour les, pour les étudiants sur des destinations sur lesquelles il souhaitait que les, les étudiants rentrent, rentrent en France. Mais dans l'ensemble, le, le cursus continue à se dérouler. Il est vrai que des destinations sont fermées, ont été fermées au semestre passé, donc d'automne 20, et certaines seront encore bien évidemment fermées en printemps 21. On peut espérer que la perspective des vaccins va débloquer quand même pas mal de situations à partir de l'automne prochain. Alors, euh, comment on s'y prend lorsqu'on veut partir en stage à l'étranger Alors, si on souhaite partir en stage à l'étranger, l'UTBM met à disposition un certain nombre d'outils et d'aides. Alors ça va de l'aide à, à rédiger ses CV, lettres de motivation en anglais, avec une, une intervenante qui est euh, anglo-américaine, et maintenant même à la nationalité française, mais qui va aider les étudiants à, à réaliser leur CV, leur lettre de motivation, à les profiler de manière à ce qu'ils soient bien en phase avec les, les attentes, on va dire, en la matière des, des, des sociétés anglo-saxonnes. Donc, ça, c'est un premier point. On met également à disposition des, des étudiants euh, les, la liste des entreprises qui ont accueilli, ou des laboratoires de recherche, qui ont accueilli des étudiants UTBM en stage sur les, les semestres les plus récents, de manière à compléter, je dirais, le, leur, besoin, leur, euh, leur choix personnel puisque bien évidemment, un étudiant, lorsqu'il organise sa recherche de stage, comme d'ailleurs de semestre d'études, a souvent aussi des idées assez précises de ce qu'il veut faire. Donc on vient en complément apporter des, des éléments, euh, on va dire, supplémentaires. Et euh, est-ce qu'il est possible de partir plusieurs fois à l'étranger pendant un cursus Et si oui, euh, combien de temps euh, avons-nous le droit de euh, rester en dehors de euh, l'UTBM voilà, donc dans le cycle préparatoire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est possible de partir euh, pour un ou deux stages de courte durée et pour un semestre d'études. Dans le cycle d'ingénieur, c'est possible de partir pour un semestre d'études, parce qu'il faut quand même rester un petit peu à l'UTBM, euh, et euh, de partir deux fois pour un stage, donc en cycle d'ingénieur, trois fois.